Igor tu dors, Igor tu On ne change pas une équipe qui gagne, mais on change une équipe qui perd. Oula, ça fait trois matchs qu'on perd. Tu mets la même équipe. Je comprends pas, tu dors. Je comprends pas ce mec. Quand on gagne, il fait tourner l'équipe. Quand on perd, il laisse la même équipe. Expliquez-moi les gars. Expliquez-moi à nous faire entrer des paillettes. Payet, il rentre, il est là Et voilà, oh il a une boule sur le terrain, une boule Voilà, oh une boule de flipper sur la vie de ma mère Voilà oh et Bamba Djang A chaque fois tu fais rentrer Bamba Djang, tu le mets en galère Tu ne l'as jamais mis en confiance, Bamba Djang Et j'en suis sûr, c'est fait esprit, les gars Voilà oh Bamba Djang, tu fais rentrer les 10 dernières minutes face à Ajaccio alors qu'on perd un zéro, on est en galère au Parc des Princes, tu fais rentrer Bamba Djang, et là pareil C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue les gars, voilà, je comprends pas, on gagne, on change, on perd, on garde. Faut m'expliquer les gars, oula, voilà, faut m'expliquer. Aminari, qui a donné ce qu'il pouvait, les gars. Mais oui. Les joueurs, ils ont essayé. C'est l'Olympique qui essaye. Mais on peut pas se contenter de ça au bout d'un moment. En plus d'être complexé, on est frustré. Ne soyez pas frustré, bordel! Oula, ne soyez pas frustré!